J'ai une grande famille, on jouait souvent à la PlayStation le dimanche. Et maintenant, avec une main, je me suis dit, c'est pas possible. On s'est rendu compte qu'une personne handicapée qui était euh, le centre de gravité d'un projet technologique, en fait, elle, elle pouvait juste en fait, essayer de faire quelque chose pour elle. Et ça changeait le regard qu'elle a sur elle-même et ça changeait le regard des autres.